Coucou YouTube Comme vous le savez, toutes les armes ont été augmentées. Et c'est ici, sur la chaîne Chouachin YouTube, dont tout le monde est abonné et à la cloche d'activer, j'imagine, qu'on va tester toutes les armes. Du coup, là, bah, on va faire le VLK Rogue Souffle du Dragon avec la M13. Et la M13, pépite. Vous avez tout dans les classes en bas. Bisous et abonne-toi, chacal. Oh Je déteste les gens qui tirent dans cette bonbonne. Ce, cette bonbonne, elle, est, elle a été placée pour me faire tuer. Putain, les gars, je... y, a, y a du monde, hein. On meurt Ils veulent me faire la peau! Vous avez vu le nombre de personnes qui m'atterrissent dans le dos depuis tout à l'heure? Ok, ça en... ça en fera un en moins. Pour le moment, la M13 euh, égale mon arme préférée. Elle tabasse sa mère et elle bouge pas beaucoup. 3, 2, 1. Elle craque vite. Hein. Ouais. Déjà qu'elle était très forte avant. C'est vrai que maintenant, tout de suite, c'est euh, ouf. Hein. Je vous montrerai comment je l'ai montée si vous êtes curieux. Oh, c'est insane. Insane slash illégal. C'est incontestablement la meilleure arme pour le moment. Si je dis pas de bêtises, je, je crois que je l'ai déjà équipé comme ça sur le site. Base crackmen, Vous l'avez vu chat J'ai arrêté de tirer parce que pour moi je lui ai mis suffisamment de balles. La game elle se passe bien pour le moment en vrai. Hein. Les mecs se cachent dans le noir, dans des trucs. T'as kiffé le max tab Je vais me placer pour couper la rotation de ces mecs. Il est pas en zone. Moi je vais avoir la zone. J'ai juste à me placer de façon head glitch et normalement c'est bon. Là je suis placé chat, il n'y a plus qu'à attendre. Game VLK M13. Il a essayé de me tuer au sniper, il est mort du gaz. N'est-ce pas une win de plus, chat Une win de plus T'es le meilleur, show t'aime. <rire> merci, lapin T'es le meilleur, frérot Allez, allez, win Back to back <rire> Ah, back to back, back to back En plus, je suis sur la live, back to back bah, let's, let's go Bisous, ma poule, merci Bisous, toi aussi Les gentils quand tu, fais des, euh, quand tu joues avec des armes, le fait de savoir tirer avec, mais tu sais aussi recevoir les balles. Tu sais à quel moment tu vas devoir te cacher parce que ça va craquer et ça va taper fort. Déjà, je montre les armes comme ça, Didier, pour les montrer aussi. Didier, j'ai fait 4 fois ça. T'as 4 games, là, frérot, euh, Masterclass, où je testais tous nos trucs. Bam, t'as ça. Et la M13, elle est foutue comme as.